Dans cette courte vidéo, nous allons comprendre quelle est l'origine des turbulences ressenties dans un avion et quel mouvement parasite cela peut engendrer. Considérons tout d'abord un avion qui vole dans un air parfaitement homogène. La portance est alors constante. La pression, la température, la masse volumique, le déplacement de la masse d'air sont identiques en tout point de l'espace. Si au contraire il vole dans un air hétérogène, la portance va varier provoquant des accélérations dans différentes directions. Ces accélérations que nous ressentons sont les turbulences. Les variations de pression, de masse volumique ou de température induisent des modifications de portance très faibles. On ne peut pas les ressentir. L'origine des turbulences est donc due principalement à l'inconstance des mouvements de la masse d'air. On peut en retenir de trois types. Le premier, c'est le cisaillement, qui est constitué de deux masses d'air glissant l'une sur l'autre dans une direction différente. L'effet ressenti est une brusque variation de portance si la trajectoire de l'avion traverse la limite du cisaillement. Le deuxième type de turbulence apparaît dans un air tourbillonnaire, c'est-à-dire dont le mouvement s'enroule autour d'un axe de rotation. Si la trajectoire de l'avion est perpendiculaire à l'axe de rotation du tourbillon, nous allons ressentir un tassement au passage de la partie ascendante, puis un effet de trou d'air au passage de la partie descendante. Si l'avion aborde le tourbillon dans l'axe de rotation, alors l'avion s'inclinera sur le côté et amorcera un tonneau. Le mouvement de l'air étant plus rapide au centre du tourbillon qu'en périphérie, le tonneau est d'autant plus rapide que l'allongement des ailes est faible. Mais où trouve-t-on des tourbillons eh bien, des tourbillons peuvent naître par exemple lorsque l'été, le soleil chauffe un sol hétérogène et chaud. La colonne d'air ascendante peut être repérée par la formation de petits cumulus dus au refroidissement de l'air. Nous trouverons aussi des tourbillons à l'arrière des gros avions, comme l'illustre cette image. Dans ce dernier cas, on parle de turbulences de sillage. Des tourbillons apparaissent aussi à l'interface d'un cisaillement. Sur cette image... Le phénomène ayant lieu pile au-dessus d'un nuage, cela le rend visible. On appelle cette formation une onde de Kelvin-Helmholtz. Pour finir, un troisième type de turbulence peut se faire ressentir sous la forme de soubresauts désordonnés et de faible amplitude. C'est ce type de turbulence que vous avez peut-être ressenti lorsqu'un avion traverse une couche nuageuse. Dans ce cas, l'air est dit « turbulent ». Il est le siège de mouvements complètement désordonnés. Par conséquent, attention à ne pas confondre. Un air turbulent est le siège de mouvements désordonnés de l'air, alors que les turbulences peuvent très bien se produire dans un air non-turbulent.